Résultat de l'application de deux produits NSP de base. Avec des ajouts. 5 personnes en un mois. Base ultra biome et DTX. Pourquoi ces deux produits Pourquoi un mois Ce sont les produits parce que la société NSP les recommande pour la désintoxication, le soutien du foie et la protection antioxydante. Un mois, parce que les gens viennent de découvrir le monde de NSP. Dans le même temps, des personnes ayant des objectifs différents ont commencé à prendre ces produits. Ils ont réussi. Il continue de prendre le produit NSP. Impossible de passer sous silence les résultats, même les tout premiers. Les ingrédients sont similaires. Ces produits ont une composition similaire à ultrabium. leau zinc, grépine, curcuma, olive, chlorophylle. La stevia est un produit de santé digestif. La stevia agit comme un exhausteur de goût. Décidément, un tel exhausteur de goût n'a pas été choisi par hasard. La glutamine aide à prévenir le syndrome de l'intestin qui fuit. C'est ce syndrome qui est considéré comme le début des maladies allergiques et auto-immunes. Ultrabiome est dédié à la vidéo sur notre chaîne YouTube. Principe de base du DTX Ce produit combine quatre produits NSP. La première. Combinaison de chardon-marie. Un comprimé de ce produit est dans chaque sachet. Dans le cadre de cette tablette. Chardon-marie, pissenlit, chardon-marie, colline, Inositol, acétylcystéine, vitamine A, vitamine C. C'est un puissant soutien pour le foie et une aide antioxydante pour toutes les cellules du corps. Deuxième produit Super antioxydant. Dans la composition du curcuma, de l'églantier, du chardon marie, des tocotriénols, des phytostérols, du lycopène, de l'acide alpha-lipoïque. Un comprimé de ce produit est dans chaque sachet. Troisième produit Équilibre cannelle. 4 capsules de ce produit sont dans chaque sachet. Qui a-t-il dans la composition Cannelle, fenugrec, astragale, bardane, nopal, figuier de barbarie et pissenlit. Quatrième produit. Bacillus coagulant. Il contient une microflore utile, qui est dédiée à une vidéo séparée. Chaque sachet contient une gélule de bacillus coagulant. Le fabricant recommande de prendre un sachet de DTX basique une fois par jour avant les repas. Qui a utilisé ces produits il se trouve que cinq personnes ont commencé à prendre ces deux produits presque simultanément. Deux femmes qui ont fini d'allaiter. Les deux sont en surpoids. L'un, d'une hauteur de 1,65 m, pèse 89 kg. L'autre, d'une hauteur de 1,72 m, avait un poids corporel de 95 kg. Les deux ont décidé de commencer le processus de normalisation du poids corporel. Un homme après avoir pris des antibiotiques. Été Covid, a pris un antibiotique hépatotoxique. Le médecin a conseillé à titre prophylactique d'améliorer le foie. Une femme en ménopause, avec un taux de cholestérol élevé, a demandé comment améliorer le corps. Un adolescent souffrant d'hypotension, après une angine de poitrine, l'état de léthargie, le manque de force et d'énergie n'a pas passé plus de six mois. Malheureusement, le café du matin n'a pas aidé. L'abus de café a entraîné des problèmes cardiaques et des crampes abdominales. Et il n'y avait plus de force. Deux femmes après avoir fini de se nourrir. Comment maigrir pour les femmes qui allaitent Certainement pas. Terminez la mission principale. Nourrissez un bébé en bonne santé. Donnez un maximum d'avantages et de nutriments. Donnez une protection contre les infections. Donnez tout ce que l'allaitement apporte de valeur. Y compris, un temps de communication inestimable avec le bébé. Pendant l'allaitement, les régimes rigides dans le but de perdre du poids sont impossibles. Si après la fin de l'allaitement, il est nécessaire de perdre du poids, faites le meilleur choix. Que sont devenues ces deux femmes Pas de régime strict. En ajoutant deux sachets d'ultrabium et un sachet de DTX basique à l'alimentation. Les deux ont réussi à perdre du poids. Comment c'était Le matin avant les repas, un sachet de DTX basique. L'après-midi une heure avant le déjeuner, un sachet d'ultrabium. Au lieu de dîner, un sac d'ultrabium. Quoi d'autre a été ajouté 2 comprimés du super complexe par jour. Gélules de super-oméga-3 et gélules de lécithine par jour. Ils l'ont tout bu d'une traite au déjeuner. Pourquoi des produits supplémentaires sont-ils nécessaires Pour corriger les carences nutritionnelles. Pour un soutien nutritionnel ciblé du système nerveux. Pour améliorer le métabolisme. Pour une récupération plus rapide. Une femme a eu des troubles du sommeil après l'accouchement. Les grands-mères et le mari aidaient avec le bébé du mieux qu'ils pouvaient. Mais la femme ne pouvait toujours pas dormir suffisamment. On lui a demandé d'ajouter du magnésium et de la valériane. Magnésium à chaque repas deux gélules. Valériane. Trois heures avant le coucher, 3 à 4 capsules. Ainsi, les deux femmes ont reçu. Ultrabiome, deux sachets par jour. DTX basique, un sachet par jour. Super complexe, deux comprimés par jour. Super oméga-3 et lécithine, une capsule par jour. Une femme a également bu du magnésium, deux capsules à chaque repas. Valériane, 3 heures avant le coucher, 3 à 4 capsules. Quels sont les avantages de cette combinaison de produits NSP Soutien hépatique très actif. Léger effet cholérétique. Sorption et dialyse pariétale dans le côlon. Planter une microflore bénéfique. Excellent approvisionnement du corps en nutriments très important. Couverture ciblée des carences nutritionnelles. Valériane, apaise aide à s'endormir. Magnésium, compense l'état déficient. Une carence en magnésium se manifeste par un état nerveux et des insomnies. NSP super complexe. Source de 24 minéraux et vitamines. L'énorme valeur nutritionnelle du super complexe explique simplement. Les meilleurs professionnels créent des formules de produits de la plus haute qualité. Qu'est-ce qu'une formule de produit bien formulée Ce sont compatibilité de tous les composants. Renforcement mutuel des effets, synergie. Absorption idéale. Couverture rapide des déficits. Contenu très riche. Une place particulière est occupée par les substances qui désactivent la suralimentation causée par des carences en nutriments. Chrome, iode, sélénium, fer, cuivre. Le manque de tout oligoélément ou vitamine, minéral peut se manifester par des envies excessives de sucrerie, hypercaloriques, pour prendre des calories supplémentaires. Nous mangeons souvent trop en raison de carences en nutriments. Il manque quelque chose d'important. Le corps ne peut pas l'expliquer. Mais cela peut activer la réaction de recherche, que manger d'autres. Une tentative pour compenser le manque de qualité par la quantité. La suralimentation comme moyen de lutter contre le manque de sommeil et de repos. Incapacité à manger de grandes quantités d'aliments détoxifiants. Les pommes, les choux, les haricots, les lentilles sont déconseillés pour l'allaitement en raison du risque de problème avec le ventre du bébé. Pour les mères qui allaitent. Il s'agit d'une liste très pertinente des causes de l'obésité. Fournir au corps tout ce dont il a besoin. Renforce le système nerveux. Lécitine, oméga-3, magnésium, super complexe, c'est à fin fins qui l'ont été choisis. Qu'est-il arrivé Beaucoup de choses. Au cours du premier mois, la femme qui avait du mal à dormir finit par s'endormir. Le sommeil est revenu à la normale. Les deux femmes ont remarqué qu'elle avait perdu le désir de manger beaucoup. Et cette envie était belle et bien là. Le déménagement est devenu plus facile. Les jambes sont devenues plus légères. Le dos ne gêne pas, ça fait souvent mal, surtout en fin de journée. La diminution du poids corporel pour les deux au cours du premier mois était de 3,5 kg et de 2,5 kg. Les régimes n'étaient pas suivis. La réception des produits NSP se poursuit avec un grand désir. Tout s'arrange. Homme après Covid. A été traité. En fait, sa vie a été sauvée. Plusieurs cycles d'un antibiotique hépatotoxique ont été utilisés. Selon les analyses de sang, la situation est très proche du diagnostic d'hépatite toxique. Régime alimentaire, pas de charge toxique, interdiction de l'alcool, du tabac et de la restauration rapide. Ce sont les recommandations du médecin. Mais ce n'est pas tout. Il est également souhaitable d'ajouter quelque chose qui soutient le foie. C'est quelque chose, deux produits NSP, et en plus de la lécitine et du super-oméga-3. Après un mois de prise de ces produits, il y a eu une répétition des tests sanguins. Le foie est sain. Échographie du foie, semble en bonne santé. Il n'y a aucun signe de lésions hépatiques toxiques. La personne veut continuer à prendre les produits NSP et essayer autre chose. Une femme en ménopause avec un taux de cholestérol élevé. A demandé comment améliorer le corps. Je n'ai utilisé que deux produits. Le problème de la constipation a été résolu. Il y avait un appétit. J'ai commencé à ressentir plus de force et d'énergie. J'ai commencé des promenades quotidiennes d'une heure le matin et le soir. Les niveaux de graisse dans le sang sont revenus à la normale. Il veut continuer à prendre les produits NSP, il est très intéressé par les produits Everflex et calcium avec vitamine D. Un adolescent souffrant d'hypotension, après un mal de gorge, l'état de léthargie, le manque de force et d'énergie ne sont pas passés depuis plus de six mois. Malheureusement, le café du matin n'a pas aidé. L'abus de café a entraîné des problèmes cardiaques et des crampes abdominales. La force n'est plus. En un mois, j'ai pris deux produits de base. Ainsi que des super-oméga-3, du magnésium, de la lécitine et du super complexe. Après un mois d'admission. Il y a des forces, il y a de l'énergie, il n'y a pas besoin de café. La santé s'est améliorée, la consommation de produits NSP se poursuit. NSP crée d'excellents produits pour votre santé. Profitez pleinement du NSP.